Est-ce que euh, la table des matières est utile dans un documentaire Explique pourquoi. Oui, c'est utile, car si tu veux chercher euh, euh, qu il, y a quoi, il y a quoi dans ton corps, tu peux aller dans la table des matières et voir euh, euh, c'est à quelle page y aller au lieu de lire toutes tout, euh, les pages. Avant, quand j'étais en première, deuxième, je voyais des trucs, c'était écrit. Table des matières, je ne savais pas à quoi ça servait. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais comme je sais pas, je sais pas c'est quoi, alors je vais pas le regarder. Et là quand j'arrive en troisième année, on me montre c'est quoi une table des matières. Et là c'est beaucoup plus facile pour moi de lire des livres. Les billets. Quels sont les avantages de lire son Libies Pourquoi L'avantage, c'est que tu peux pas froisser les pages comme genre, tu peux pas les, les déchirer, tu peux pas comme genre les perdre le livre. Tu veux juste écrire le nom du livre sur Biblie et tu vas le trouver. Aussi, c'est qu'il y a des personnes qui payent pour que nous, ça soit gratuit pour nous. Tu peux le lire quand tu veux, mais dans les, dans les autres livres, ben il y a un moment pour que tu les lis. Il y a pour d'autres classes et d'autres élèves. Un ami est à la bibliothèque pour trouver un documentaire. Que lui conseillerais-tu ben, En fait, ce que je leur ai conseillé, c'est de regarder les affiches. Ça dit tout le temps ce que dit, comme des, des BD, des romans, des mini-romans. Et là, après, hop, quand tu trouves un documentaire, ben, tu, tu vois les livres qu'il y a et tu prends celui que tu aimes le plus. Quels autres éléments sont utiles dans, dans un documentaire pour trouver de l'information Explique pourquoi. Le glossaire. Tu peux aller sur la table des matières. Il euh, y a l'index, il y a aussi le sommaire. Il y a des encadrés informatifs et des légendes. Le schéma à noter. Depuis le projet est terminé, aimes-tu lire des documentaires Pourquoi Les documentaires, ça sert à beaucoup de choses comme, admettons, tu as un chien, tu vas dans un livre documentaire, ça va donner des informations sur le chien. Puis ça va être plus facile pour toi de le dresser.